Donc ça, j'ai passé, j'ai passé donc euh, beaucoup de temps et d'argent. Eh ben oui, à, à avoir tout ça. Donc euh, je vous le dis, euh, j'ai pu garder que ces quelques cartes parce que c'est pour mon deck rocher et Salamandre. Hein après, je vais tout mettre en vente. Donc sachez que si vous me prenez une carte, je crois que c'est 2 euros, entre 2 et 3 euros l'envoi. Et si vous me prenez plusieurs cartes, c'est 7 euros des prix de transport. J'ai un compte PayPal, donc c'est facile. Donc voilà. On va commencer par Empereur Charles. Chevalier Noble, Inferno. Je c'est-à-dire. Captain Inferno, Roland. Je crois que je l'ai en deux fois. Donc je vous montre, je l'ai en deux fois. Celle-là, j'avais déjà eu, mais en commune. Donc là, il est en rare. Après, euh, Bête du Monde Virtuel, Joui Joui. Il me semble que je l'ai déjà eu, mais euh, Voilà. Donc, tout ça sera à mettre dans le Threadbinder. Si, si ça part pas de suite, ça sera dans le binder du mois d'octobre. Après, avec un défaut de fabrication, chef du chaos, le dragon magique chaotique. Vous voyez pourquoi je vous dis qu'il y a un défaut de fabrication? La carte, elle est coupée. Donc, je sais pas combien ça vaut, j'ai pas fait attention. Après, qui oublie du monde virtuel, Shen Shen. Donc, c'est un psychic synchro. Ils se foutent pas un peu de la gueule du monde là. Après, celle-là, j'hésite. Parce que c'est un monstre insecte. Brigade Cancrelas Sombre Lumineux. Je crois que je vais la garder, celle-là. Je vais vous la montrer, mais je vais la garder parce que j'ai un double exemplaire. C'est pour mon deck abeille. Après. Dragon de la Révolution aux yeux impairs. Donc je vous montre hein, que c'est... Je l'ai comme une seule fois. Contrôleur de la Pesanteur. Alors, je crois que c'est là que je l'ai... Non. Contrôleur de la Pesanteur. Oussa, la Charmeuse de la Terre inébranlable. J'ai pas eu celle du vent, ni de l'eau. Voilà. Après, on a... Deux fois... Linguribo. Et c'est un monstre cyber, ça. Après, Titanclade, le dragon des déceintes. Alors, excusez-moi, j'ai le téléphone, mais j'ai pas répondu. Brigand, le dragon de la gloire. Donc c'est avec Albaz de déchu tout ça. Gaïa, le chevalier magique des dragons. Dragon Irène où bon, Je crois que ça, ça, ça va cher à l'époque quand c'est sorti. Je ne l'ai pas topé, pourtant voilà ça va cher. Ogago et Das l'invoquer. Donc ça c'est pour... On avec Alistair Alice l'invoqué et compagnie. Melfi de la forêt. Alors celle-là je l'ai eu en deux fois. Donc je vous montre, hein, comme d'habitude. Alomirus Traprix. Je crois que celle-là elle est recherchée. Il me semble. Il me semble qu'elle est recherchée. Donc, je vais coder si j'ai marqué. Et voilà. Alors, oui, les envois se feront à partir de mercredi. Voilà. Mercredi 6, septembre, 6 octobre. Voilà. Chevalier du Raid. En deux exemplaires. Donc je sais que celle-là, c'est elle est pour le deck... Euh, pour le deck Cheval et Fantôme. Dragon du monde virtuel, Langlong. Je, ne l'avais pas eu. Révolte, alors je regarde, voilà. Je regarde. Révolte, tri brigade. Je sais pas si vous allez bien voir, mais je pense que vous me faites assez confiance pour ça. Voilà. Après, portrait démoniaque. En deux fois. Véritable lumière. Ah, ça, c'est pour le deck Dragon Blanc de Bleu, d'accord. Ah Ça, c'est une nouvelle carte pour le deck Dragon Blanc de Bleu. Ah, ben voilà. Porte du monde virtuel, chuch. Alors, je regarde. Chuch. Voilà. Titanocideuse. Alors ça c'est avec euh, Apoudousa il me semble. Avec Apoudousa il y a un autre monstre. J'ai pas lu les faits mais il y a la vente. Excusez moi il y a du vent. Schisme marionnette de l'ombre. Prison du dragon de glace. Alors ça c'est dans deux fois de mémoire. Prison du dragon de glace. Argument de vente. en deux fois aussi. Alors, celle-là avec un défaut de fabrication. Ouverture des portes des esprits. Vous allez me dire que c'est pas un peu le bordel. Parce que c'est une carte continue pour Amman Uria, Raviel. Mmh pour le deck pour le deck pour le deck, deck, deck j'ai bientôt ouvrir de prochainement le deck des des trois bêtes légendaires vous avez pas à me dire que vous avez un défaut de fabrication aussi. c'est pareil c'est misprint je sais pas Si je crois que j'ai eu des défauts de fabrication dans, dans, dans chaque booster c'est pas possible après arme noble inferno joueuse Non, je pensais pas, à la, je pensais pas à la mettre dans, dans le deck, de toute façon. Dans le deck volcanique. Après, asso aéroporté Tri-Brigade. Ça, je crois que j'en ai eu qu'une. Arson avancé lourde. Et les mecs, ça c'est pour un, un deck machine. Hein, avancé lourde. C'est pour le deck chez les fini. Voilà. peut être pas mal. Après, Inister Iceland. Alors, ça c'est pour le deck Inister, qui est fort, qui est très très fort le deck Inuster. Donc voilà encore une carte euh, avec un défaut, Sauvetage du magicien. Mais celle-là, voilà. Je sais pas comment ça vaut ces cartes. Je Aria des profondeurs. Fusion Spirale. Ça, c'est pour le deck avec le Shon. Avec Gaïa. Mmh. Après Porte du Monde Virtuel, King Long. Ardente. Elle est comptée comme un monstre salamandre. Mmh. T'es passé où, saleté T'es disparu, c'est ça Excusez-moi, j'ai un moucheron, quelque chose comme ça, qui me tournait autour. Je sais pas si on le voit à la vidéo. Voilà. Pioche Adam, c'est compté comme une carte salamandre. Oui. Et c'est une carte pour qui permet de piocher une carte. Ah, on passe au monstre à effet. In du monde virtuel, Nyan Nyan. Je pioche. Non, je fais ça. Kirin du monde virtuel, Lily. Je pioche. Ah, double pioche. Et ouais, il de cupidité, attention. Même si est une c'est interdite. Voie turbo vitesse roide. Je deux fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a là de spécial Ah, c'est mon synthoniseur pour le deck vitesse roide. C'est pas mal. Après, Ariel Marionette de l'ombre Naël. Après. Kios, marionnette de l'ombre, quad. C'est pioche. Driton, zeta, al, dibaf. Driton, jamais eu. Driton, delta, aldaï. J'ai jamais eu des dritons. Donc, euh, pioche je demanderai à mon contact pour combien je peux espérer en tirer et je vous tiendrai au courant briton gamma eltan eltana même si c'est des monstres machines je pioche dabal pioche dragon noctivision comme vous pouvez le voir j'en ai deux c'est mon petit dragon je pioche. Euh, Excide parallèle. Je pioche. Mahama, le dragon féerique. Je pioche. Ah double pioche. Attention. Dogmatica Théo point de Je pioche. Trias Heriachia. Alors. Heriachia, pardon. Je pioche. Dogmatica Nexus. Double pioche de mémoire. Une avec un défaut de fabrication et l'autre sans défaut de fabrication. Je pioche. Oh Ashishi Unister. C'est un monstre cyberfeu, voilà. Ça me servira à rien parce que ça me permet de juste un monstre un Unister dans le... Et puis le deck à la balle. Gizmek Okami, le redouté dragon du déluge. Ça là aussi, est rechercher parce que c'est un monstre machine. Ouais. Et dans le deck Cyber Dragon, ça peut être pas mal. Oh. Artillerie Tortue ca... Catapulte. Donc ça c'est pour le deck euh, Chevalier Champion. Hop, après. Le Chevalier fantôme des écailles d'Acéré. Ça je l'ai acheté pour... Euh... Ça je l'avais acheté pour Kiobi. Il m'a démonté après quand il a vu. Genre... Ah, oui. Acheté. Hop. Écrasement. Écrase métal méca bot. Euh, vous êtes sérieux là Écrase métal méca bot avec 2800 points d'attaque et 0 de points de défense. Je pioche. Fantôme du défunt et fraîcheur lunaire. Dogmatica Idem illuminé. Euh, main du tonnerre, ça c'est pour le deck dragon du tonnerre, là. Mmh, vous voyez ça, main du tonnerre, dragon du tonnerre, ça peut être utile. Chien de meute magique, machine synthoniseur, oui, voilà, oui, roi des bêtes barbaros, avec un nouvel arché archétype qui est point pour... non c'est une nouvelle carte c'est une nouvelle carte parce que par exemple il faut sacrifier vous pouvez sacrifier des monstres dont le niveau total est égal à 8 Invoquez spécialement cette carte depuis votre main et vous pouvez bannir un monstre Barbarous depuis votre cimetière ou terrain face recto puis si est contrôlé les... puis est deux cartes contrôlées par votre adversaire et des Ouh, ça, ça va être dur. Ah Celle-là, elle va être recherchée. Win, oui, la canalisatrice du vent. Celle-là, elle est recherchée. Ça, je sais qu'elle est recherchée parce que je traîne beaucoup sur, euh, sur Facebook. Nerval Trébrigade. Avec un petit défaut de ma fabrication. Après, ah Double pioche Albaz, le déçu, que j'ai eu en deux fois, avec, je crois que c'est une Miss qu'on qu dit ça, eu, pourquoi, je sais même pas pourquoi j'ai eu autant de défauts de fabrication, Alors, après Guizmec, le mec, Chevalier Horcruist, je m'attendais un peu mieux, après Pascalus, Marine 16, je vais pas me faire le deck, donc euh, voilà, ça sert à rien, alors, Akrosor Animado Dorné. Celle-là aussi, elle est recherchée, il me semble. Après, oh! Raviel, empereur des fantasmes, frappe sous-croyante. Ils sont sérieux, ils ont ressorti des... des, des cartes. des bêtes sacrées, et amon du seigneur du tonnerre fracassant. Voilà. Donc, désolé que la vidéo soit, ça, ça, ça soit si longue. Voilà, désolé. Donc, je le répète. Je le répète. Donc, voilà. Je vais mettre, pour éviter que ça prenne la poussière, que ça mais quoi, je vais mettre tout ça dans cette boîte. Vous êtes témoins. Hein? Je vais mettre tout ça dans cette boîte il si, euh, y a une carte qui vous, vous intéresse, dites-moi, parce que ça va être trié et rangé. Dites-moi, par exemple, si c'est monstre, effet, magie, piège, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Donc je vends, je change, voilà, je CG Market, j'ai un compte Paypal. Je fais des envois en suivi avec euh, des protections, bien sûr, que j'ai euh, avec moi, j'en ai, ai pas mal, des... Des, des protections. Hein. J'envoierai ça à partir de mercredi parce que je suis payé que mardi et j'ai pas le temps après. Voilà. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, commenter, partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vais le faire. Et on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la team vidéo. Et sachez qu'il va y avoir une vidéo exclusive le 12. Le 12, retenez-vous bien, cette date le 12 où je vais devoir affronter un noob. Donc, Mitsuguro, qui ne connaît rien à Yu-Gi-Oh et qui va devoir apprendre en une semaine les règles du deck Salamandan. Et vous allez voir que ce n'est pas chose facile. Et après, et moi, je vais devoir l'affronter contre le deck Demoiselle du Fortune, destinée Alors là, Demoiselle de fortune, vous connaissez Ah. ah attendez deux secondes. Hop. Hop. Ah. Ah, je, je ferme mon, mon bédiste. Ah, parce qu'il commence à pleuvoir. Demoiselle de fortune, dessinée. Qu'est-ce que c'est Ah, ça veut dire dessinée. Voilà, il me manque juste une carte. C'est un petit ali, euh, euh, euh, euh enfin, piscou, euh des terres immortelles, pour compléter ce deck. Il me manque juste cette carte. Et après, c'est un vieux deck, mais il fait mal. Il fait mal. Je ai testé et tout, et il fait mal. Voilà. Donc sur ces les amis, je vous laisse avec mon plus beau sourire. Avec mes dents pas de lavées, mais j'ai pris ma douche, je me suis rasé, donc voilà, je suis propre. Et surtout, n'hésite pas à liker, commenter, partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et on se au 12 pour une vidéo exclusive d'un duel avec Mitsuburo et moi. Et sur ce, je vous laisse pour toutes les vidéos surprises qui vont arriver ce mois-ci. Je ne vous dis rien de plus. Vous saurez tout en parent et en heure. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. le cool. meilleur un tour, on s'en souviendra oh. maintenant passe à l'action et tu prêt à jouer des tu veux quand tu veux oh. dans le monde entier Allez. tu veux tenter ta chance fais bien rouler l'aider